Qu'est-ce que tu fais la victime avec tes avocats Je te dois quoi Dis-moi je te dois quoi Je te dois quoi Mais t'as fait quoi toi T'as vendu 010 t'as fait quoi Je te dois quoi dans le bah, bah, tout ce est, tout Espèce que de, de clochard. Bah... Magie. Oh, oh, oh, oh, oh. Magie. Salut les amis, comment allez-vous Moi je vais super bien, hyper bien, bien. Donc aujourd'hui on va parler donc de Booba. Comme vous savez actuellement, c'est juste pour vous dire que le compte Instagram de Booba vient d'être suspendu ou supprimé. Comme vous le savez, déjà auparavant son compte Instagram était supprimé parce que à cause des clashs que Booba faisait puis il avait pu diffuser des images à caractère pornographique que. Instagram n'était pas d'accord avec Bouba. Instagram a décidé donc de supprimer le compte de Bouba. Mais non, pour bon, cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi le compte de Bouba a été supprimé. Bon, comme vous savez déjà que non, il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'était que, si je peux dire, c'était que hier que Bouba avait des discussions, a eu à avoir une discussion très, très, très violente avec. Euh, un de ses enfants ou bien un de ses fils, en tout cas dans le game, qui s'appelle Benach. Comme vous savez, donc d'ailleurs, je vous mettrai donc, la partie là où Bouba a eu cette conversation très, très, très, très violente avec Benach. Écoutez. Ouais, je... Deux, quoi Ouais, c'est toi qui m'as envoyé un mail. Ouais, c'est moi qui t'envoie envoyé un mail. Ouais. C'est quoi ce mail, ce mail Tu cherches quoi au fait Je cherche pas du tout, frère. Je cherche juste, euh, je cherche non, juste tu, à reprendre ma réponse. C'est quoi ton problème Moi, je suis un voleur, moi mais je suis un voleur, non Pourquoi tu parles de voleur Pourquoi tu parles de voleur Peut-être toi tu pas au courant de ce qui se passe. De quel dû Moi je suis au courant de tout, moi. C'est mes labels, tu parles de quoi Ben, je te dois quoi Qu'est-ce que je te dois moi Qu'est-ce que je te dois Tout est écrit dans le courrier. Qu'est-ce que je te dois Pourquoi tu appelles, pourquoi tu appelles pour crier plus fort que qui Tout est écrit dans le courrier. Mais moi je te bête, moi, crier plus fort que qui de quoi Tu te prends pour qui, toi, pour m'envoyer un mail, t'es qui toi mais Comment ça tu Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que je te baise, moi t'es qui Je te dois quoi Je te dois rien moi Ah ouais t'es hoche Bien sûr je suis hoche, tu crois quoi toi T'es un petit con toi okay. Qu'est-ce que tu mais fais mais la victime là mais... avec tes avocats Qu'est-ce que tu fais la victime avec les avocats Mais quel parle de victime là Qu'est-ce que tu fais la victime, hey, tu mais fais la victime avec tes avocats Je te dois quoi Dis-moi je te dois quoi Je te dois quoi Mais t'as fait quoi toi T'as vendu 0,10 T'as fait quoi Je te dois quoi Peste de clochard, va te faire router Donc. Le compte de Booba, actuellement, est supprimé, supprimé, supprimé. C'est l'ex-bras droit de Booba. À chaque fois qu'on voyait Booba ici, il y avait Benach. On voyait Booba ici, il y avait Benach. Aujourd'hui, aujourd'hui Booba et Benach, plus rien ne marche, plus rien ne va ensemble. Donc, Benach, en étant un ancien rappeur dans le label de Booba, a eu à signer des contrats avec Booba. Aujourd'hui, Benache réclame réclame une certaine somme d'argent à bouba son ancien producteur. Donc Booba n'a pas vraiment apprécié que cela se passe comme ça. Vous savez, à chaque séparation avec bouba ça se termine toujours par des clashes. Benach aujourd'hui a décidé donc de se convertir au christianisme. Donc Benach est devenu chrétien et donc a décidé même de faire une chanson donc une chanson chrétienne, une chanson gospel, qu'il a parlé un peu donc, de son passé, qu'aujourd'hui il a donné sa vie à Jésus. Sur mon passé, j'ai une croix, sur mon passé j'ai une croix, aujourd'hui je marche par la foi, j'ai tellement fait l'insoumis. mais où tout ça m'a mené, Jésus-Christ m'a racheté. Décidé, vu qu'il a décidé donc de, de devenir chrétien donc être chrétien c'est aussi savoir respecter un peu euh, les lois chrétiennes donc voilà pourquoi il ne reprend pas vraiment dans le clash donc Bouba il continue toujours dans sa lignée de clash tout ça donnez moi votre avis concernant tout ce qui se passe entre Bouba et Benach n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Partager les gars on se retrouve très bientôt, à ciao à bientôt